J'espère que vous allez tous magnifiques. vu que aujourd'hui pour une autre vidéo de compétition de personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une présentation sur euh, Skill PVP de ma base, slash, farm, vous avez cru que c'était une présentation de serveur et eh bien non, je vous ai bien eu, les amis, en fait, euh, je vais vous présenter un peu ma base, de ce qu'on en est, etc, et je vais aussi vous présenter une technique euh, pour... Euh, devenir super riche dans la prochaine vidéo Pour cette vidéo aussi les amis Je vais juste vous présenter ma base Mais je dois aussi vous dire que euh, En fait, euh, comment vous expliquer On a eu une autre base avant celle-ci Je vais pas vous montrer les défenses Parce que la dernière fois j'avais montré les défenses Et c'est comme ça qu'on s'est fait piller Maintenant, ben, les défenses sont, je dirais Beaucoup mieux Et puis, euh, on a aussi maintenant une petite nouveauté, c'est le petit spawner ici Vous allez voir, regardez on a un petit spawner à squelette, euh, vous allez pff, sûrement comprendre pourquoi on a un spawner à squelette. Mais on n'a qu'un spawner à squelette maintenant, je vais essayer d'en avoir plusieurs autres. Euh, si vous ne saviez pas, avec le système de partenaires YouTube euh, sur Skill P&P, vous aussi vous pouvez y participer d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle. Vous pouvez faire des vidéos sur Skill P&P et, et aller récupérer des points euh, qui vont être dans un panel de partenaires. Et dans le panel de partenaires, vous avez des options par exemple. Comme exemple, je vous donne un exemple, votre vidéo est jugée sur 1 à 4. Par exemple, votre vidéo est 4, ça veut dire que votre vidéo elle est super bonne. Si votre vidéo est 3, ça veut dire qu'elle est bonne, mais pas super bonne. Si votre vidéo elle est 2, ça veut dire qu'elle est OK. Et 1, ça veut dire qu'elle est... ...mauvaise, ok, on va se le cacher, elle est mauvaise, donc en gros, et sur quand que vous obtenez des points comme ça, il y a un petit shop, il y a un, une section shop, et avec ça vous pouvez acheter euh, des skill bags, vous pouvez acheter des kits, donc par exemple les kits que, que j'ai là, je peux les acheter, par exemple je peux acheter un kit toxicoman, mais je le reçois dans mon inventaire directement, des trucs comme ça, C'est comme moi c'est ce que j'ai utilisé beaucoup, j'ai utilisé le kit search sur le panel du shop, je suis rentré à ma dixième vidéo Skid PP, d'ailleurs je suis plutôt content, c'est la dixième vidéo sur cette saison-ci Et pour cette dixième vidéo, je me suis dit que j'allais vous présenter la base Donc, à finir de parler du système de partenariat, je vais vous présenter la base Je vous ai déjà un peu montré, mais ici on a un système de spawner en haut Qui nous aide énormément pour farmer la monnaie Ici on a des potions, un système de potions automatique Comme vous pouvez voir, ça produit des potions automatiques juste qu'on n'a plus d'ingrédients pour l'instant Mais t'inquiètez-vous pas Aussitôt que j'ai mon kit druide dans, euh, dans 5 heures, je vais pouvoir euh, recommencer à faire des potions. Sinon, on a ici des machines automatiques. Ça, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, les amis. Vous allez voir. Euh, si on descend en bas, on a euh, des champs de verrues. Euh, attendez un instant. Hein. Ouais. On a un champ de euh, blé. Donc, ça, ça nous sert un peu à rien, de blé, je vais vous avouer. On va le changer sûrement pour un champ de canne à euh, cannabis, je veux dire, pour faire des joints. Ici, on a un champ de virus du neder, un autre champ de virus du neder. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça notre base. Mais c'est pas tout parce que j'ai aussi euh, d'autres ondes. Donc, je vais vous montrer mes autres ombres. Le homme BP. Donc, ça, c'est le cœur. C'est un autre endroit dans la base. Donc, c'est un autre endroit de la base qui est. Je dirais encore plus sécurisé comme vous pouvez voir, il y a de l'eau dessus, il y a plein de trucs, c'est vraiment énormément sécurisé. On s'est fait euh, raid, en, en fait, on s'est fait piller notre femme à euh, Netherworld que vous avez juste au-dessus, on s'est fait piller. Mais ils n'ont pas réussi à atteindre le cœur, donc c'est pour ça qu'on a encore des, euh, des minerais dedans. Comme vous voyez, hier dans ma dernière vidéo vous avez vu, que vous avez vu le cœur, il était rempli de minerais. Vous avez vu comment ça a consommé de, de points, c'est un truc de malade. Euh... Attends, attendez, je vais regarder vite fait, euh, Point. il y a que qui a récupéré euh, 15 points, Ever qui en a récupéré 125, trois fois, donc ça c'est énorme, et e euh, 3 20, moi j'en ai récupéré 46, euh, 14, Qu vous voyez, on, on récupère quand même pas mal tous les, euh, les, les points, on est quand même un peu derrière, parce que, euh, ben, comme vous savez, on s'est fait piller au début, on a pris du retard sur les gens, mais on a une grosse avance sur eux, on a 400 points d'avance sur eux, je crois qu'eux n'ont pas de cœur, donc, ouais, eux, ils n'ont pas de cœur, comme vous pouvez voir. Eux, ils n'ont pas de cœur, mais les six factions qui ont des cœurs, c'est ici. C'est euh, FF Page, Illusion, Google+, la Communiste, la NoFake. Et la NoFake, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un cœur, attends. Ouais, ils ont des cœurs, ils ont un cœur. Mais en gros, euh, vous allez voir, à partir de vendredi euh, 6 juillet, ils ont un... Euh, un système de, de combat de factions. Et là, il y a des factions qui vont perdre des points. Il y en a qui vont en gagner. Bref, ça va être le bordel. So, J'espère qu'on va pouvoir réussir à gagner des combats dans l'arène. Je vais vous les présenter en vidéo. Et même peut-être en live si c'est possible. Donc c'est pour ça que j'ai euh, ben, commencé à farmer mon P4 de Full Space. Parce que je vais sauter dans cette arène les gars. Full Space Balance les couilles, je veux vraiment gagner, vous comprenez Et puis je veux pas me faire niquer. Je veux aussi crafter des potions de répare. Donc c'est pour ça que j'ai gardé deux pépites. J'ai aussi un bouclier pour activer avant l'événement, e comme ça on perd pas de points, de... on perd pas de perte de points si on se fait tuer. J'ai aussi, euh, si jamais il y a un événement euh, de coffre ou quoi dans la warzone, j'ai des tickets pour essayer d'avoir le stuff le plus rapidement possible. J'ai mon full P4 Tita. Euh, là je suis en train de farmer le P4 pour le mettre là. Et je vais me fermer aussi mon arc punch 2. Donc, c'est tout pour euh, la petite présentation de ma base. Je vais chercher retourner en haut à la farm ou en bas. Je sais pas pour vous ce que vous pensez qu'on est, mais là il y a tout. Voyons, il y a, a, a Volkin en haut et en bas il y a Eatwix. Non, même pas. Bon, la base c'est vraiment compliqué. Genre, il y a des endroits dans la base qu'on a accès seulement avec des hommes. Il y a aussi un endroit que je vous montre pas parce que bon, on a rempli des coffres remplis de. De, des farms, il y a des coffres remplis de carottes etc Mais ça c'est pour la prochaine vidéo les amis Comme je vous ai dit, je vais tout vous montrer ça Dans la prochaine vidéo euh, Je suis juste venu prendre ça pour remplir la machine en bas Mais sur ce, je vous laisse sur un petit don euh, Que Flo, euh, Flo Flo Maro Flamaro, je sais pas exactement dire ton pseudo, je suis désolé, mais je crois que ce jeune homme-là nous a fait un, un don assez spécial. Vous allez voir, c'est un petit énigme, etc. Faudrait suivre les énigmes et tout, et puis répondre à des questions correctement. J'ai été 100%, j'ai eu quand même assez bien, vous allez voir. J'ai pas trop galéré, c'était un parcours d'environ 5 minutes, des trucs comme ça. C'était vraiment cool, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo, ciao ciao. Ok, what the fuck. Euh, histoire, vous êtes un aventurier, mais vous avez perdu votre compagnon, votre cochon. Donc, vous allez partir à, la, à sa recherche pour le retrouver. Ok. Don pour Icons. Quoi Pour Oxat. Yoktek Quoi Pendant ce don, je serai avec toi pour pouvoir t'aider. Floramo. Ok. Règle. Ne pas casser de blocs si pas auto. Et s'amuser. Et désolé pour la déco flemme. Début. Ok. Tu vois dans la forêt. Et là, tu vois une porte en fer. Mais pourquoi il y en a une porte en fer Trouve le levier, puis casse la porte en fer. Puis casse-le et pose-le. Pendant. Peut-être qu'il y a un bouton dans ce chemin. Ah ouais. Et non. Et non. Et là ça dit quoi On don. Bah j'ai pas de on don gros, t'es con quoi. J'ai pas de on don mec. Ok, what the fuck, je vais mettre ça. Putain, j'ai perdu tout ce temps pour rien quoi. Oh my god. Attends, je vais aller en bas, là. Je crois que c'est tout droit, mais lui, il, devra, il faudra devoir me re je crois. Euh... Oh, donne. Ah, merde. Tp à flot. Ok. Il n'y a pas de levier ou quoi, un truc comme ça, là Il n'y a pas de conneries comme ça Parce que là, je suis coincé, mec. Putain Ces petites énigmes, là. Ça va me faire rager, gros. Ok. Il faut que je trouve un levier, donc pas par là. Okay. Ça, ça va être tout con, ça va être derrière un arbre, genre ici. Je suis sûr, gros. Non, même pas. Je suis un peu con, en fait. Il euh, faut que je trouve un levier. Un levier. Et le levier, ça dit par ici. Donc, selon mes calculs mathématiques, ça devrait être en ce endroit, ici. Mais, je suis pas 100% sûr. Je vais regarder un peu partout, les gars. Peut-être qu'ici, j'ai raté un truc. Non, il aurait pu la mettre dans une place fourbe. C'est un bouton ou c'est un levier Hmm. Les petites énigmes comme ça, gros, ça va me faire rager hein. Ok, attends un instant un... C'est quoi ça dit exactement, en fait Et non un... Ça se trouve, il y a peut-être un truc là Ça dit, peut-être qu'il y a un bouton dans le chemin Bah non, il n'y en a pas, gros Il n'y en a pas euh... Un bouton C'est un bouton qu'il faut trouver Ok, c'est un bouton Un bouton, ok, je crois que c'était un levier Mais c'est un bouton donc, euh. Un peu dead? Oui. Oui. Oui, je suis. Bol, euh, gol. Gol. Golmont. Allez, dis-moi, il est où, putain? Si c'était un bouton, je l'ai pas vu. Hein. Je te dis direct. Comment je suis censé trouver comme ça gros Comment je suis censé le trouver, comme ça, gros Comment je suis censé le trouver On le voyait même pas ton levier gros. Ah là là, tu m'as arnaqué gros. Tu m'as arnaqué gros. Là, je suis pas fier de toi mec. là, je suis pas fier de toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Je, je te pardonne pour cette fois. Je te pardonne pour cette fois. J'espère que j'espère que là, voilà. Là, on fait ça. Quoi Un jump, j'espère trouver Piggy. Ah OK, ça c'est cool de faire des jumps. Vous savez à quel point j'adore les jumps. Euh... Oh merde, faut pas sauter aussi loin hein, mec. Oups. <rire> euh, c'est quoi qu'il y a là On va juste aller voir qu'est-ce qu'il y a. Euh, allez hop, on fait le jump. Ok, c'était juste un, un prank en fait. Euh... Tac. Là, il y a plus de bloc, donc j'ai juste à sauter normalement. Voilà. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Et là, c'est juste un petit jump comme ça. Oh. Oh. Oh quoi Mais merde quoi vous l'avez vu comme moi, c'était un bug de son les gars. Je suis super nul au gros. En plus, j'ai fait une vidéo comme ça, là, tout le monde va m'en faire des petits dons, des dons comme ça, trop dur à travailler pour un don quoi. Moi, j'ai un peu la flemme de travailler pour avoir un don. whoop ah putain, eh, je suis archi nul, la vie de ma mère gros. Il faut vraiment que je me pratique dans les, trucs comme ça. C'est un truc de ouf quoi. Whoop-aye, whoop-aye, whoop-ido-ido, whoop tu vois tu tu vas, tu tu vas, ok. Ok, là, c'est le dernier jump, les amis. Let's go. Bon, c'est bon. Euh, Piggy est devenu, mais il n'est plus rose. Il est en cobble. Ah Mais il n'a pas de tête. Ah chelou. Je te réveille et tu vois un labyrinthe. Oh, non. Ok, je peux prendre par là, par là, par là, par là, par là. Je sais pas trouver la sortie. Je ne vais pas trouver la sortie. Ok. Oh, je l'ai trouvé. Enfin, je l'ai fini. Mais où est Piggy Tabarnak, ça a pas été long avant de trouver la fin du labyrinthe. Mais attends, toutes ces épreuves ressemblent aux vidéos de Fuse. Mais donc, c'est peut-être Fuse qui l'a pris. Bon, j'ai délire peut-être un peu. Là, bon, je continue. Mais un quiz, ça ressemble trop aux vidéos de Fuse. Combien Fuse a-t-il d'abonnés? Yo, comment je suis censé savoir ça, mec? Combien il a d'abonnés ce bâtard? Euh, je veux dire... Euh, 860 000. Ok, c'est quoi qui est marqué? C'est quoi qui est marqué, là? devant et non ok attends la euh, devinette est cachée je sais pas un temple what attends la devinette est cachée what la devinette est cachée pourquoi y a ça la devinette est cachée euh, je sais pas euh, un temple euh, François Hollande ou j'étais je crois que ça va être un temple voilà euh, qui est le créat la, la créatrice du don euh, ouais, non, je rigole, c'est bon C'est une fille en plus Ça va te durer encore qu'on mette un, un coffre Là, il y a un, un cochon, nice euh, Piggy Mais qui as-tu, as Piggy, à suivre Je vais te contacter quand j'aurai fait la partie 2 Ah, super, mec Bien joué, je te redonne ta côtelette de porc, mec C'était plutôt amusant Vraiment, plutôt, plutôt cool Félicitations à toi, mec Franchement, tu t'es bien fait chier à faire ça, gros voilà, c'est un peu court, désolé. T'inquiète, gros, c'était plutôt marin. Putain, j'avais jamais reçu des dons comme ça euh, avant aussi. Des, des, des bons petits mini-jeux. C'est cool, c'est cool. Merci à, à toi, Floramo. Euh, et c'est très aimable. Bon, euh, c'était plutôt un petit parcours fun qu'un don. Mais c'est cool, c'est cool. Merci beaucoup, gros.